Il ah, euh, y a régulièrement des, des, des, des moments de vagues de privatisation, qu'elles succèdent des moments de vagues de, vague de, de remunicipalisation. Euh, actuellement, euh, contrairement à ce que dit Emmanuel Lovina dans, dans le documentaire, euh, on est plutôt euh, en France, mais aussi pratiquement partout en Europe, à l'exception d'Espagne, dans, dans, euh, euh, dans une vague plutôt, dans une vague plutôt. Euh, de, de privatisation. Alors, pourquoi en France, on est plutôt dans une vague de, de privatisation, on va dire depuis, depuis 2014-2015 C'est parce que le, le, le cadre réglementaire a, a beaucoup évolué, euh, dans un sens plutôt favorable à la privatisation des services publics, en, en sens général. Donc, euh, les attaques récentes contre les services publics euh, dans le domaine de du transport ferroviaire, des hôpitaux, de l'enseignement, euh, en sortant une bonne illustration. Alors, euh, qu'est-ce qu qui a fait euh, que ce cadre réglementaire est, est plus favorable à la privatisation des services publics Il y a trois, trois choses. Première chose, on a, on a introduit, à côté des, des, des, des, des deux modes de, de gestion des services publics, que sont la, la, la délégation de services publics au privé et... Euh, les régies, les régies publiques on a trouvé deux nouveaux modes euh, euh, une qui s'appelle la société publique locale donc qui est une société euh, euh, de type SA euh, dont le, dans, dans les, dans les capitaux euh, sont 100% publics et c'est le capitaux des, en fait des, des communes de l'intercommunalité euh, on, on se dit mais c'est de, de la gestion publique euh, oui, mais la gestion publique, ce n'est pas toujours, pas toujours la, la, la, la bonne solution pour avoir, pour avoir des services euh, euh, démocratiques, sociaux, environnementaux de qualité. Alors, pourquoi la, la, la SPL pose problème Parce que d'une part, euh, la SPL doit, doit faire des profits et elle est imposée sur, la, elle est imposée sur les bénéfices. Euh, en, en, ensuite, euh, la SPL a toute liberté euh, de sous-traiter une partie de son activité à des entreprises privées euh, sous forme de, de contrats de gré à gré, alors que par exemple la régie, quand est les régies sont aussi amenées à sous-traiter hein, euh, un certain nombre de choses. Alors, euh, les régies elles, elles sont obligées de sous-traiter à travers un marché public, donc avec la règle de passation au marché public. Donc euh, la SPL, pour moi, c'est n'est pas, pas une très très bonne solution, c'est ce que j'appelle une tueuse de, de régie. Donc il faut, il, faut, il faut plutôt la combattre. L'autre modèle qui a été introduit, c'est ce qu'on appelle euh, la CEMOP, la Société euh, économique à opéra opérateur unique, opération unique, qui est en fait ce que l'Union européenne appelle un partenariat public privé institutionnel. C'est en fait, en fait, en fait euh, les actionnaires euh, les actionnaires publics, c'est euh, les collectivités locales, et l'actionnaire privé, dans le, cas, dans le cas de Lourdes, c'est euh, nos amis euh, Veolia, Suez, etc. Et, euh, et donc actuellement, on, on, on, on nous vend euh, euh, la CMOP comme étant, la, comme étant la, la meilleure des solutions parce qu'on a, a le contrôle euh, de la, euh, du public, de la collectivité publique, et euh, la performance, l'efficacité euh, du secteur privé. Euh, pour moi la, la, la, la CEMOP c'est pire, pire que, euh, que, la dé, que la délégation de services que de service, euh, public euh, parce que en fait il euh, y a encore moins de contrôle de la part de la, part de la collectivité locale euh, vis à vis du délégataire parce qu'en en fait ils sont tous les deux actionnaires. Euh, et on, on, on, on, En plus, il bon, y, y a des effets de bord au niveau de la CMO qui sont assez, assez, assez, assez terribles. Par exemple, euh, les, les actionnaires peuvent se distribuer des jetons de présence. Euh, donc euh, comme une société anonyme fait. Et donc vous imaginez que euh, les, les élus qui sont dans le conseil d'administration euh, vont, vont, vont, vont, vont, vont, vont se voter des jetons de présence. Quoi. Et en contrepartie, ils ne vont pas embêter l'actionnaire euh, privé euh, sur, euh, sur, euh, sur la prestation de, de services. Donc ça, c'est le premier point. Deux modes de gestion euh, qui, sont, qui sont la privatisation, les formes de privatisation déguisée, euh, de marchandisation. Euh, euh, autre chose qui est passée relativement voilà, inaperçue en France, c'est où les quelques personnes qui ont dit des choses ont dit des bêtises. C'est sur la transposition de la directive concession. Euh, une directive européenne euh, qui, a été, qui a été passée pour euh, euh, euh, expliquer comment doit s'effectuer euh, l'attribution d'un contrat de concession. Et euh, les DSP, euh, qu'on connaît, euh, de type affirmage, etc., dans le, dans le domaine de l'eau, euh, c'est considéré au niveau de l'Union européenne comme des, comme des concessions. Et donc, la transposition de la directive, euh, donc cette directive européenne a été, a été transposée dans le droit français en 2016 à travers une ordonnance et un décret d'application. Donc vous voyez, l'ordonnance, on, on, on, on sait ce que, ce que ça veut dire. Et, et, et, la, et la lecture de cette, de cette, de cette ordonnance et de ce décret est très très compliquée. On ne comprend pas très, très bien comment ça marche. <rire> et donc il y a beaucoup de gens qui ont dit bah, dans, la direct, dans la directive euh, concession euh, on, on, exclut, on exclut le secteur de l'eau donc dans la transposition on va aussi exclure le secteur de l'eau, c'est absolument faux euh, la, la directive concession n'exclut pas le secteur de l'eau, elle offre la possibilité d'exclure le secteur de l'eau après c'est l'état membre qui, fait, qui, fait, qui, qui, qui choisit D'exclure ou pas. Par exemple, en Allemagne, ils ont choisi d'exclure le secteur de l'eau parce qu'ils ont un modèle basé sur ce qu'on appelle les stadewerk, donc c'est les entreprises municipales, qui étaient très pénalisées par, par l'appel par la, la, la, la, la, la d'offres, la mise en concurrence né, né, né, né, né, né, né, né. nécessitée par, par le contrat de concession. En France, en France, ils ont dit ben non, on n'exclut pas le secteur de l'eau. Donc, euh, donc maintenant, là, si vous voulez, euh, quand une collectivité locale euh, décide euh, de faire gérer son, son, son service euh, au potable assainissement euh, par euh, une, entreprise, une entreprise privée, elle doit le faire dans le cadre euh, d'un contrat de concession. Donc ça, euh, ça, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Euh, et alors, le gros, le, le, le gros euh, désavantage, euh, c'est que le, la collectivité locale n'est pas maître de la décision. Euh, dans le cadre de la DSP, la collectivité locale euh, pouvait choisir, euh, choisir l'entreprise qu'elle voulait pour exercer... Euh, la, la délégation de service public euh, en, en fonction de, sa, de ce que appelle sa conviction personnelle, quoi. en considérant euh, Veolia, Suez, etc. Dans le contrat de concession, euh, dans le contrat de concession, l'entreprise privée va être choisie à partir de critères, euh, de critères éco essentiellement économiques. Donc ça va être le, le mieux disant euh, qui va être euh, qui va être retenu. Donc ça c'est les Deuxième point, transposition des directives concessions. Et le troisième point, donc, qui intéresse, je pense, pas mal de gens ici, notamment des gens qui viennent de Nice, c'est euh, euh, la, la réforme territoriale, euh, euh, introduite par la loi NOTRe et la loi Marplan, euh, qui, qui fait que euh, les services de l'eau et d'assainissement, qui, qui étaient jusqu'à présent une compétence des communes euh, et, euh, maintenant doit, doit devenir une compétence des intercommunalités, donc euh, métropole, commune, euh, communauté d'agglos, etc. Donc ça c'est pour les services eau et assainissement, mais pour le reste, euh, gestion du pluvial, services environnementaux, gestion des milieux aquatiques, du risque d'inondation, etc. On a aussi ce transfert de compétences euh, vers les intercommunalités. Donc euh, les intercommunalités, donc, reçoivent euh, cette compétence et euh, comme on pourra en discuter, souvent elles n'ont euh, elles, elles ni, ni les capacités techniques, euh, ni les moyens financiers pour exercer correctement cette compétence. Euh, donc, euh, euh, tout ça fait que en ce, en ce moment, il y a une forte pression, euh, une forte pression pour la privatisation. Donc, euh, les transferts de compétences qui se font un, un peu partout euh, en France, euh, on constate que très très souvent, euh, lors du transfert de compétences, euh, on a euh, le plus souvent le passage en, en gestion privée. Alors, au, au départ, vous avez euh, des régies, euh, des marchés d'exploitation, des DSP dans les différentes communes, lorsqu'on transfère, lorsqu transfère la compétence, on a tendance à homogénéiser tout ça. Et on, en, on, on peut s'homogénéiser à travers une régie publique, à travers une société publique locale, à travers une CEMOP ou à travers une DSP. Et nous, ce qu'on constate, c'est que le plus souvent, on homogénise à, sur, sur la gestion privée, et pas sur la gestion publique.